Je voulais avant tout parler d'amour, d'attachement. Pourquoi on s'attache Pourquoi on s'attache à un lieu, à quelqu'un, à des êtres, à des animaux, à un pays, à une langue La question de l'attachement m'était chère euh, en tant qu'étranger, en tant que quelqu'un qui aime beaucoup l'amour, qui investigue l'amour dans sa pratique corporelle et en tant qu'artiste visuel et danseur. Pourquoi on s'attache à des gestes, à des images, Pourquoi on s'attache à des salles de danse, à des centres de répétition, à des studios, à des ateliers Et plus loin donc, qu'est-ce qui se produit kinesthésiquement quand cet attachement il devient une douleur profonde, quand l'attachement est en fardeau trop dur pour qu'on puisse le supporter dans notre corps J'ai eu l'opportunité de travailler dans ce lieu, la galerie du jour de Anis Bé, suite au prix des amis des beaux-arts qui m'ont été accordés en 2019. Euh, le lieu m'a inspiré davantage de travailler sur cette question de l'attachement. C'est un lieu à trois étages qui est entre la cage d'oiseaux et Vivier, Donc je voulais avant tout travailler sur plusieurs niveaux et je voulais qu'il y ait ce corps en suspension cette matière-corps attachée à ce lieu. C'était évident pour moi de penser le corps pris dans l'espace, dans un piège mais aussi dans une cage. L'architecture du lieu entre spirale, cage d'oiseaux et Vivi m'a beaucoup inspiré. C'est un lieu à trois niveaux, très intéressant pour travailler la matière corps, la danse, la performance et aussi le, le chant. Donc j'ai voulu absolument qu'il y ait quelqu'un de proche de moi qui venait chanter. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles Quand Daniel m'a proposé de chanter sur cette, sur cette œuvre d'art j'ai commencé à réfléchir quel chant, quelle musique pouvait se poser sur cette œuvre qui était à la fois Enfin, très complexe, dans le sens où il y a beaucoup de douceur dans cette manière de bouger, d'utiliser le corps par le mouvement euh, de la danse, mais aussi par les silences, auxquels on n'est plus habitué aujourd'hui. Et puis, cette contradiction avec euh, la violence, euh, la violence des cordes, la violence de simplement voir un corps suspendu, euh, suspendu dans les airs, au milieu de... Ce lieu qui est tout blanc, qui semble tout pur et à la fois qui porte beaucoup beaucoup de profondeur. Il est très inspirant, en fait, je trouve, parce qu'il permet de poser ce chant à la fin de cette, de cette création comme un, comme un son qui, qui plane et qui vient apaiser la situation qui est violente de l'intérieur, mais qui semble quand même apaisée à la vue du spectateur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nez, et voilà que sur le stade... do <laughs> Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom.